Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir eh bien, comment analyser ses concurrents, comment tout simplement eh bien, pas les espionner mais comment eh bien, essayer de déceler tout simplement bah, ce qu'ils sont en train de réaliser, ce qu'ils sont en train de mettre en place pour tout simplement mieux pouvoir vous adapter eh bien, au marché. Alors pourquoi généralement on fait ça Ça rentre notamment bah, quand on prépare son business plan, et eh bien généralement on fait son étude de marché. L'idée c'est tout simplement eh bien, de voir tout simplement à travers ses concurrents s'il n'y a pas des choses qu'on pourrait s'inspirer fortement. Peut-être pour créer son entreprise, mais peut-être aussi pour se réinventer, pour peut-être eh adapter un nouveau produit, pour tout simplement eh s'aligner aussi sur de la concurrence, parce qu'aujourd'hui il bah, y a de la concurrence de partout, ça vient de partout. Et ça, c'est une opération que vous devez absolument mettre en place systématiquement quand vous créez votre entreprise ou même si à un moment donné, vous êtes, voilà, vous êtes lancé, eh bien, ayez toujours, soyez toujours attentif à ce qui se passe auprès de la concurrence parce que ça peut venir complètement perturber votre, bah, tout simplement votre business et ça peut même, pourquoi pas, à la limite, même le mettre vraiment en péril. Et d'ailleurs, j'en avais déjà parlé sur une vidéo où moi, typiquement, c'est ce qui m'était arrivé à une époque, c'était pas dans le domaine de l'immobilier, c'était vraiment sur un domaine pur commerce puisque c'était de, de la distribution donc, classique dans des magasins. J'avais pu faire une vidéo justement où j'expliquais un petit peu ce, ce parcours et donc c'est ce qui s'est passé à un instant T tout simplement parce que bah j'avais pas pris suffisamment le temps d'analyser ce qui se passait. Il y avait eu des annonces, il y avait eu des communiqués de presse mais j'avais pas senti tout simplement que le marché était en train de changer, était en train de se transformer et moi du coup bah je l'ai pris de plein fouet. Et forcément, ça a eu des conséquences qui ont été vraiment euh, assez, euh, assez désastreuses pour moi. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ce qu'on appelle aussi le benchmark, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est faire cette analyse marché, faire cette analyse de la concurrence pour voir tout simplement qu'est-ce que vos concurrents vendent, qu'est-ce qu'ils mettent en place et voilà, l'idée c'est que vous vous puissiez mieux vous adapter, que vous puissiez aussi pourquoi pas bah, lancer un projet similaire parce que vous dites bah oui finalement c'est un projet qui est super super intéressant, il ne faut pas qu'il soit tout seul, vous voyez donc ça c'est super important. Mais comment on fait ça Comment on va les, bah, tout simplement les espionner si on peut dire ça comme ça Mais de manière légale bien évidemment. L'idée c'est d'utiliser différents outils, on va le voir ensemble justement dans cette vidéo, mais juste avant je vais te balancer le fameux générique.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 Un petit, une petite clochette, tu l'actives et comme ça, tu reçois deux fois par semaine des vidéos justement où je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'immobilier, je te parle de sous-location professionnelle, je te parle de conciergerie d'appartement, des business que je réalise actuellement. Si c'est des choses qui t'intéressent, si tu veux aller plus loin, si tu veux toi aussi eh bien te lancer dans l'entrepreneuriat en partant de zéro avec des résultats rapides sans les banques, eh bien c'est possible aujourd'hui. Et pour ça, eh bien je te propose deux formations totalement gratuites. À récupérer dans la partie description tu déroules tu récupéreras ces deux formations et ça te permettra à toi aussi de te lancer dans un business rentable et tu verras je fais aussi régulièrement des webinaires gratuits je t'invite aussi à y participer comme ça tu pourras poser toutes tes questions donc du coup on va parler aujourd'hui et eh bien de, de cette voilà de cette euh, analyse de ses concurrents comment on peut les analyser et comment finalement on peut bah, préparer son étude de marché et comment on peut et eh bien peut-être adapter ces nouvelles offres et euh, bah, tout simplement être dans la course. Hein. L'idée, c'est d'être toujours dans la course et faire mieux que, euh, être meilleur que ses concurrents. Donc, on va voir ça justement dans cette vidéo. Donc, euh, déjà, il y a, y a pas mal de, comment dirais-je, de, pas de fausses croyances, mais euh, enfin, si des fausses croyances, des fausses croyances ou des ou des choses qu a, qu que j'entends régulièrement. Par exemple, ce qu'on ce qu'on entend très fréquemment, hein, c'est il y a trop de concurrents, ça me fait peur. Parce que voilà, on a déjà identifié qu'on voulait faire tel ou tel business. Alors je pense par exemple à la conciergerie d'appartements, parce que sur cette chaîne YouTube, j'en parle énormément, mais c'est valable voilà, finalement pour tous, les, euh, pour tous les pour tous les pour types de business. Eh bien, il faut bien que vous compreniez que le simple fait de dire ça, c'est déjà très bon signe. <rire> et oui, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais oui, c'est très bon signe et c'est plutôt même un très bon indicateur parce que ça démontre justement qu'il y a un véritable potentiel sur le marché. Et justement, votre challenge à vous, ça va être de vous différencier et de faire mieux que vos concurrents. La deuxième chose aussi qu'on entend régulièrement, c'est euh, j'ai identifié qu'il y avait donc un besoin sur telle ou telle activité et bah, je vais copier mes concurrents. C'est-à-dire que je vais faire comme eux, je dois faire comme mes concurrents. Hein, euh, C'est-à-dire qu'en fait, on ne se creuse pas trop les ménages, on se dit faut faire ce qui marche, faut faire ce que eux ils font. Ça, c'est super dangereux. Parce que le truc, c'est que euh, si vous partez, euh, alors peut-être qu'ils font des choses bien, mais ça, ne partez pas tête baissée en vous disant je fais un copier coller de ce qu'ils font parce que peut-être que justement, eh bien euh, leur choix n'était pas forcément stratégique, peut-être que c'est un choix qu'ils ont fait à un instant T qui était peut-être valable, mais qui n'était pas forcément le meilleur, et peut être que vous, justement, vous pouvez même l'améliorer ça. Donc ça c'est pareil, Évitez de vouloir trop faire un copier-coller de vos concurrents parce que justement l'intérêt c'est de vraiment de, de, de vous différencier et de le faire savoir, de le faire savoir. Autre chose aussi qu'on entend c'est mes produits ne vont intéresser personne parce que le truc c'est que le plus dur hein, c'est pas d'arriver premier hein, mais c'est de rester. Euh, et oui. Euh, le but, c'est pas ça, parce qu'on le sait aujourd'hui, on est sur un marché où il y a une très forte concurrence. Il y a une menace qui est de plus en plus euh, importante et j'ai envie de dire, euh, tout va très vite aujourd'hui. Et donc, la vraie menace qu'il y a sur un business, c'est de rester dans le business ou du moins de rester à un certain niveau. Hein, c'est pas d'être euh, le premier à y arriver, mais c'est d'y rester. D'ailleurs, on, on le sait, la croissance et aller développer son entreprise, c'est toujours plus facile... Ah oui, surtout qu'on démarre de zéro, que de rester à un niveau qu'on a atteint. Et qu parce que le, le risque, c'est que justement vous redescendiez, parce qu'il y a de la menace tous les jours. Il y a de nouveaux concurrents qui arrivent sur le marché tous les jours. Et donc, votre vraie valeur ajoutée, là où vraiment on va vous attendre, et là où vous, quelque part vous serez un entrepreneur à succès, c'est justement votre faculté à atteindre des paliers que vous allez conserver et qu'après vous allez éventuellement monter d'un niveau à chaque fois. C'est surtout ça qui va qui va vraiment être difficile. C'est pour ça que généralement, on dit dans une entreprise qu'il y a des paliers. Hein, il y a souvent des paliers. Quand on atteint un palier, c'est comment on atteint le palier suivant. Parce que le risque, c'est qu'on redescende d'un palier avec les mauvais choix qu'on va réaliser. Alors pourquoi on fait justement un benchmark ou une étude concurrentielle Parce que justement, ça va permettre d'identifier toutes les pratiques commerciales, donc toutes les produits, les services qui, qui, qui ont pu être lancés par une entreprise concurrente, et déceler finalement les forces et les faiblesses Hein, c'est notamment aussi ce qu'on appelle le SWOT, justement, de vos concurrents, mais aussi de vous. C'est-à-dire que vous, vous allez aussi pouvoir, et ça sera important de le faire cet exercice-là aussi, de déceler finalement quelles sont vos forces à vous et quelles sont vos faiblesses, mais aussi celles à vos concurrents. L'idée, si vous voulez, c'est qu'en faisant, en faisant ce, donc cet exercice, ça va vous permettre d'élaborer petit à petit votre offre. Tout simplement parce que vous allez choisir peut-être une stratégie commerciale ou peut-être un moyen de communication différent, qui va vous donner, enfin l'idée c'est que ça vous donne un avantage sur la concurrence. Encore une fois, j'insiste, mais euh, avoir des concurrents, ça démontre bien qu'il y a un marché, d'accord Et l'objectif, c'est pas de faire comme eux, c'est de vous différencier des autres et de le faire savoir. Alors il y a deux types de concurrence aujourd'hui quand on lance un business, on a une concurrence directe et une concurrence indirecte. Alors qu'est-ce que c'est que ça concurrence directe, c'est tout simplement quelqu'un, donc un de vos concurrents qui répond à la même problématique que vous avec le même service ou avec le même produit. Donc ça, c'est de la concurrence directe. La concurrence indirecte, c'est quelqu'un qui, ré, qui répond à la même problématique, mais via un autre service ou via un autre produit. Et là où il faut être vigilant, c'est que parfois, hein, parfois, on a tendance à vouloir observer les concurrents qui font la, exactement la même chose que nous. mais la menace peut être beaucoup plus importante, justement, d'une entreprise qui serait eh bien, une concurrence indirecte, c'est-à-dire qu'elle répondrait finalement aux mêmes problématiques, mais d'une autre manière. C'est-à-dire qu'elle aurait une autre offre, euh, si par exemple on est dans le cadre de la, de la prestation de service, je pense à la conciergerie, mais il y a vraiment tous les types de business, ou alors un autre produit qui résoudrait le problème, mais d'une autre manière. Et là, ça peut être beaucoup plus violent, parce que là, finalement, ça veut dire que votre business model il est complètement faux. Moi, je me rappelle euh, une création d'entreprise que j'avais réalisée. On a été obligé de revoir le business model, en fait, parce que j'avais élaboré un business model. J'étais persuadé que c'était le bon. Et en fait… Euh, on s'est vite aperçu que alors il y a pas de concurrence à cette époque-là ou très peu euh, enfin il y en avait, mais très peu il y avait surtout dans d'autres dans d'autres villes euh, cette activité-là était présente dans d'autres villes et ce qu'on s'est aperçu c'est qu'ils n'étaient pas du tout sur le même en fait je m'étais aperçu qu'ils n'étaient pas sur le même euh, business model et là je me suis dit bah mince euh, est-ce que finalement euh, je suis pas en train de me planter c'est-à-dire qu'ils résolvent le même problème que moi mais d'une autre manière et du coup, je me suis rendu compte que bah mon business model sur le long terme ne serait pas rentable, enfin ne serait pas rentable, ne serait pas optimisé, on va dire, ne serait pas euh, aussi, euh, comment je pourrais dire, aussi bénéfique que leur propre business model. Et du coup, je l'ai copié. Je vais pas vous mentir, je me suis appliqué sur eux parce que je me suis dit que finalement, l'idée était super bonne. La manière dont ils avaient élaboré les choses était juste euh, exceptionnelle. Et du coup, bah tout simplement, je me suis calé. Euh, et après, je l'ai développé, je l'ai adapté bien évidemment, mais... Voilà un petit peu comment ça s'est fait. Alors maintenant, on arrive à la partie qui doit vous intéresser, c'est comment on analyse nos concurrents, comment on les euh, on les piste entre guillemets, comment on les euh, on les surveille et comment on peut euh, parce que bah, bien évidemment, quand on a une entreprise, euh, la concurrence c'est super important. Il faut toujours avoir un œil sur ses concurrents. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, euh, essayez de sympathiser avec vos concurrents, essayez aussi de les rencontrer. C'est important parce qu'on peut obtenir des informations et et c'est aussi euh, un moyen de se challenger, hein, de savoir un petit peu ce qu'ils sont en train de... Voilà, par exemple, je prends la conciergerie, bah, combien ils ont d'appartements Vous, combien vous en avez Combien ils ont de personnel Combien ils font de chiffre d'affaires Tout simplement pour vous comparer, mais pas se comparer dans le sens, euh, euh, dans le sens euh, basique euh, de la comparaison. C'est dans le sens, comment moi, je vais faire mieux qu eux, quoi Comment je vais pouvoir, euh, tout simplement, bah, être meilleur que qu'eux hein, C'est ça l'objectif, c'est de les dépasser. Alors, comment on fait ça bah, la première des choses que vous allez faire déjà, c'est que vous allez un petit peu aller vous balader sur les réseaux sociaux. Euh, les réseaux sociaux regorgent d'informations des avis euh, des avis donc de clients donc pour ça vous avez bah, je pense notamment euh, sur google hein, vous avez les avis euh, google peut-être que cette entreprise là et j'en suis même convaincu a peut-être déjà un, un google my business donc forcément il y a une partie bas commentaire je pense aussi sur facebook puisque c'est pareil on peut commenter les entreprises et puis il y a aussi bah, tous les trust pilotes les avis vérifiés tous les et commis etc toutes ces entreprises qui proposent et eh bien des tout simplement de noter l'entreprise. Euh, l'entreprise Et vous le savez, aujourd'hui, c'est très répandu ça de plus en plus même. Et donc, allez absolument regarder un petit peu bah, qu'est-ce qui est dit sur l'entreprise en question. Est-ce que euh, justement l'entreprise est plutôt bien notée ou pas Et ça peut laisser présager peut-être des défaillances ou peut-être des points d'attaque, hein, parce que l'idée, c'est qu'il va falloir que vous soyez attaquant. Hein. Euh, là, on est quand on est dans une entreprise, on n'est pas en mode passif, en attente, on est vraiment en mode attaque. Hein. Il faut attaquer systématiquement. Hein. Euh, je vous le dis aussi de manière assez, euh, euh, comment dirais-je, avec du recul. Aujourd'hui, que, si vous voulez gagner n'importe hein, quel, euh, il faut être dans l'attaque. Hein. Ce n'est pas en étant en mode défense, que vous allez gagner. En mode défense, vous ne ferez rien. Hein, je vous ai déjà expliqué l'histoire. Quand j'étais plus jeune, je jouais aux échecs. Et aux échecs, eh bien, je, euh, au départ, j'avais plutôt cette tendance à être plutôt en mode euh, passif, en mode euh, défensive. Mais ça, je vous le dis, vous perdez à tous les coups. C'est-à-dire que si vous attaquez jamais, vous n'y arriverez jamais. Vous pourrez jamais gagner. Ben là, c'est la même chose, en fait. Vous devez absolument être en mode attaque. Attaque, attaque systématique. Donc attaque, les surveiller, aller sur leur domaine, faire mieux qu'eux. Et toujours, toujours, toujours faire comme ça. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Je fais, euh, j'identifie des niches ou des potentiels marchés et je le travaille pour faire mieux qu'eux. Et tout simplement, être, euh, voilà, les gratter des parts de marché, quoi. Donc... Donc, les, les, les, donc, tous les réseaux sociaux. Deuxième chose que vous pouvez faire aussi, c'est aller sur les sites institutionnels. Donc, par exemple, infogreffe, société.com et récupérer tout simplement des données financières puisque bah il y en a, elles sont publiques, etc. Voir un petit peu ce, voilà le parcours qu'ils ont eu, depuis quand ils existent, combien ils ont déclaré de salariés, est-ce qu'éventuellement ils ont publié le chiffre d'affaires. Bref, récupérer des données un maximum chiffrées. Autre chose aussi, c'est aller sur les sites donc, de vos concurrents. Et puis, tout simplement, regarder quest ce qu'ils expliquent sur leur site. Ça, C'est le truc assez basique, mais il faut le faire. Hein, c'est vous balader sur le site, toutes les pages, regarder toutes les pages, et éventuellement même voir s'ils n'ont pas des partenaires, et pourquoi pas eh bien, aller sur les pages des partenaires, pour voir éventuellement s'il n'y a pas eu de l'information, s'il n'y a pas des choses pertinentes qui pourraient euh, donner des, des points d'entrée de, justement à votre euh, élaboration, de votre stratégie pour aller les concurrencer. Donc ça, c'est... On les observait de près sur la partie plus Internet. Ensuite, après, on a la partie plus terrain, où là, euh, il va falloir être un petit peu plus, euh, être sur une approche beaucoup plus physique. Et je pense notamment euh, bah, être en contact avec des clients. Euh, C'est-à-dire que par exemple, les clients, euh, vos clients ou vos prospects, euh, plutôt, mais vos prospects, euh, eh bien, essayez de les écouter, essayez même de les questionner c'est-à-dire essayer d'obtenir de des informations. Je pense par exemple à la conciergerie, je reviens à ça, mais ça s'applique encore une fois à tout type de business. Euh, si vous avez des personnes qui vous demandent de l'information, n'hésitez pas à leur demander, avez-vous euh, contacté d'autres concurrents euh, Est-ce que vous avez déjà prospecté d'autres entreprises par rapport à cette activité Si vous disent oui, qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que nos offres, eh bien, euh, sont adaptées Est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui vous partiriez plus sur notre solution plutôt que la leur Et l'objectif, si vous voulez, c'est de récupérer un max d'informations. Et je peux vous assurer que quand vous discutez avec quelqu'un, que vous obtenez notamment, eh bien, ça sympathique, le courant passe bien, que avec le mode sourire, etc., on peut récupérer vraiment un max d'informations. Et ces informations-là vont être capitales parce que c'est celles-là qui vont vous permettre de savoir exactement qu'est-ce qui se passe chez votre concurrent. Quoi. Euh, moi, je me rappelle à une époque. Pour vous donner un exemple, par rapport à ma conciergerie, donc j'ai un propriétaire qui me contacte et première chose qui, bah, au premier rendez-vous, la première chose qu'il me dit, il me dit « Vous savez quoi ?» Il me dit « Vous, au moins, vous m'avez répondu. »« Ah, je suis d'accord. » Il me dit « ouais, j'en ai contacté plusieurs autres, ils n'ont jamais répondu à mes messages. » Vous voyez, ça déjà, voilà, ça, ça peut laisser présager, peut-être que les concurrents sont complètement débordés. Ou alors, au contraire, euh, peut-être que c'est une petite entreprise qui vivote et euh, bah, en fait, il... Ils sont complètement euh, à l'ouest, quoi. vous voyez ce que je veux dire Mais ça donne quand même un signe, ça, ça donne un signe, un signal. Deuxième chose, un autre client, euh, pareil, euh, on avait discuté et il me dit comme ça, "Bah, vous voyez, vous, ce que j'apprécie chez vous, c'est que euh, en plus de vous confier mon logement, eh bien, vous me dites que vous êtes capable de euh, réceptionner les meubles et de faire les montages des meubles. Il me dit ça, vos concurrents, j'ai appelé, ils font pas. Ah, ça, c'est une information cruciale, d'accord C'est une information que vous allez enregistrer. Et cette information va vous donner justement un avantage concurrentiel que vous allez pouvoir réutiliser pour d'autres clients. C'est un argument que vous allez pouvoir sortir parce que du coup, face à vos autres clients, bah, face à vos futurs prospects, vous pourrez sortir cette information-là. Parce que dans l'hypothèse que peut-être ils ont contacté un de vos concurrents et justement, eux ne font pas ça. D'accord Donc vous comprenez que c'est toutes ces informations que vous récupérez, vous allez ensuite les réutiliser à votre avantage. Ensuite, autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est vous faire passer pour le client mystère. Et oui, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez… Alors, ça dépend un petit peu de votre type d'activité, mais par exemple, de plus en plus, il y a des salons, euh, des salons de, dans votre domaine d'activité. Et sur les salons, euh, généralement, il y a des commerciaux, il y a beaucoup de monde et les langues se délient assez facilement. Euh, parce que là, on est, euh, les salons sont faits pour aller bah, pour les exposants, pour aller chercher des clients. Et pour vous, en tant que client, bah, vous faites un petit peu le tour. Vous êtes un peu en mode visiteur et en mode euh, observateur. Et donc, c'est là où, justement, il ne faut pas hésiter à poser 50 000 questions dans tous les sens. Euh, personne ne vous en voudra. Euh, vous posez vos questions. Il faut, faut y aller. Hein, euh encore une autre anecdote que je peux vous donner. Moi, je me rappelle à une époque, j'avais donc une, une société, j'avais embauché, j'avais débauché, pardon, un commercial euh, donc qui euh, qui bossait sur Londres. Et c'était quelqu'un, je l'avais débauché parce que je savais qu'il avait, il avait pas sa langue dans la poche. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui allait même très très loin. C'est-à-dire que euh, limite, euh, euh, alors après ça a eu son son lot aussi de, de retour de bâton parce que ça peut ne pas forcément passer. Mais c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à rentrer dedans, c'est-à-dire qu'il allait vraiment chercher l'information. C'est-à-dire que si moi, j'avais besoin d'une information sur mon concurrent, il allait la récupérer, il savait la récupérer, ou dans la stratégie, etc. Et c'est vrai qu'on avait monté une équipe de force dans le sens où... Euh, euh, euh, lui, il avait vraiment, il n'avait pas langue dans, dans sa page, donc il était capable de vraiment d'aller de, très très loin dans la, dans la discussion pour gratter, gratter, gratter un max d'infos qu'après il me remontait et qui du coup me permettait moi de m'adapter par rapport à ma société. Mais ça, c'est ce que je vous dis là, ça se fait très très souvent. Hein. Donc euh, là, on est vraiment dans l'entrepreneuriat pur et on n'est pas en mode, euh, on n'est pas dans le monde des business on est là pour euh, pour créer sa place et pour euh, et pour prendre des parts de marché. Euh, donc ça, c'est la petite anecdote que je voulais euh, je voulais vous livrer. Donc du coup, le client mystère, bah, c'est les salons. Mais ça peut être aussi, euh, bah, tout simplement, décrocher son téléphone et puis se faire passer pour un client mystère. Et puis dire, bonjour, voilà, euh, moi, j'ai je, je, envie de vous confier euh, mes appartements pendant qu'à la conciergerie. Combien vous proposez, d'accord Combien vous êtes salarié Est-ce que vos salariés sont, sont des personnes indépendantes Est-ce que c'est vos propres salariés Bref, un max de questions. Et vous arrêtez pas. À vous posez, vous posez, vous posez, vous posez. Et vous notez, vous notez, vous notez, vous notez, vous notez, vous notez, vous notez tout. D'accord Et vous faites ça pour tous vos concurrents. Et je peux vous assurer qu'à l'issue de ce travail-là, alors ça peut-être vous prendre plusieurs jours, hein, c'est euh, voilà, mais à l'issue de ce travail-là, vous aurez déjà beaucoup d'informations sur vos concurrents. Et encore une fois, l'objectif, c'est de travailler vos offres pour faire mieux qu'eux. Euh, ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, euh, autre chose qui n'est pas forcément très connue, c'est euh, tout simplement discuter avec d'autres acteurs du marché. Donc par exemple, des personnes qui sont dans le même marché que le vôtre, mais qui euh, euh, sont des partenaires peut-être de votre concurrent. Et essayer d'obtenir des informations, donc des fournisseurs, des distributeurs. Euh, L'idée, si vous voulez, c'est que ces gens-là vont être capables de vous dire « bah Oui, on travaille justement avec votre concurrent ». Et des fois, ils ne s'en rendent pas compte, mais des commerciaux vont vous donner de l'info. Parce que le commercial va venir, vous allez un petit peu le travailler et je peux vous assurer que la langue va se délier et au bout d'un moment il va dire bah oui oui je travaille avec votre concurrent bah lui je crois qu'il a et et pareil allez on récolte de l'info d'accord et cette information là est capitale parce qu'elle va vous permettre d'ailleurs de réagir ou peut-être de vous réinventer ou de remettre en place un nouveau produit ou peut-être de changer son prix parce que finalement votre concurrent vous le saviez pas mais pour le même prix que vous bah lui il avait inclus des services supplémentaires vous voyez tout ça c'est fait partie du jeu quoi ensuite il y a euh, tout ce qui est bien entendu les éléments de communication, il va falloir éplucher bah, le catalogue, les flyers, le site internet, euh, les présentations, tout ça, il va falloir les, les éplucher, parce que ça, ce sont euh, des éléments, des informations sur lesquelles ils communiquent et qui vont vous permettre de dresser un bilan eh bien, de vos concurrents. Une fois que vous avez fait ce travail-là, euh, vous allez ensuite les synthétiser, d'accord Donc, euh, vous allez tout simplement dresser un tableau. Donc, les colonnes, vous allez mettre bah, tout simplement le nom de vos concurrents. Et puis, sur les lignes, vous allez lister tous les points sur lesquels, euh, pour moi, que vous devez retenir. Donc déjà, type de concurrent. Est-ce que c'est un concurrent direct ou indirect L'identité, bien évidemment, son nom. Sa localisation, sa date de création, quand est-ce qu'il a créé son entreprise. Son chiffre d'affaires. L'offre, quelle est son offre sa politique tarifaire, quelle est sa stratégie de communication? Quels sont les partenariats qu'il a mis en place? Quelle est sa réputation sur la ville? Facile. Est-ce qu'il est très connu? Pas du tout. Est-ce que c'est un, est un, est un leader? Est-ce que c'est un challenger? Etc., etc. Ses forces et ses faiblesses. Il y en a forcément. Et vous, c'est pareil. Ensuite, vous allez, une fois que vous avez fait tout ça. Vous allez, la dernière ligne, mettre quelle est vous votre valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous êtes meilleur que, enfin qu'est-ce qui fait que vous pourriez être meilleur que lui quoi. Et vu que vous allez faire ça pour chaque concurrent, eh bien c'est comme ça que vous allez indirectement construire votre offre ou peut-être la renforcer ou peut-être imaginer une nouvelle offre, un nouveau produit. L'idée c'est que euh, et on va un petit peu conclure sur sur tout ça c'est euh, il faut absolument que vous arriviez à déterminer quels sont les avantages concurrentiels de votre offre par rapport à vos concurrents. Donc, les avantages concurrentiels, mais aussi comment communiquer. Hein. Euh, L'idée, c'est qu'un avantage concurrentiel, rappelez-vous bien de ces mots-là, ils sont très importants, c'est pour ça que je les ai notés, ils doivent être durables, difficiles à imiter par les concurrents et facilement identifiables par les clients. Je répète, un avantage concurrentiel doit être durable, difficile à imiter par les clients, par les, pardon, par les concurrents, et facilement identifiable par les clients. Une fois que vous aurez répondu quelque part à ces trois, euh, à ces trois, comment dirais-je, pas contraintes, mais euh, ces, euh, ces trois obligations. Enfin, vous comprenez, en fait, c'est euh, une fois que vous avez répondu à ces, à ces trois piliers, <rire> voilà, on va y arriver. Eh bien vous aurez l'offre concurrentielle qui va vous permettre d'être meilleur que vos concurrents. Tout en, voilà, tout en développant votre entreprise, vous allez pouvoir eh bien, avoir une offre qui va être juste au-dessus euh, de, vos, de vos concurrents et qui va vous permettre eh bien, de durer dans le temps. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas, bien entendu, à la commenter, à rajouter des choses que j'aurais peut-être pu oublier. Ou, voilà, N'hésitez pas à la commenter, c'est super important pour moi. Et j'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, à chaque fois, j'essaie de répondre à un maximum de personnes parce que mon objectif, c'est vraiment de vous accompagner sur cette chaîne YouTube dans l'entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas, si y a des questions ou autres, ou des sujets sur lesquels vous souhaiteriez plus que j'intervienne justement, n'hésitez pas, c'est le bon moment dans la partie euh, commentaires. Bien entendu, je vais vous réclamer comme d'habitude le fameux pouce bleu, je vous en prie, le pouce bleu, c'est important, parce que ça me permet eh bien, de mieux ressortir sur euh, l'algorithme YouTube, et vous le savez, j'ai besoin de ça aussi pour, euh, pour me faire connaître, c'est évident. quoi. Enfin voilà, euh, j'espère que cette vidéo franchement elle vous a plu, euh, et puis bah, on va se retrouver bah, prochainement hein, pour, pour une prochaine, euh, prochaine vidéo. Vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Excellente journée et à très bientôt.